Méthode de français, l'arbre au mot, cahier d'activité. Alors, aujourd'hui, on va corriger les activités de la leçon d'orthographe. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Il s'agit de la correction des exercices d'orthographe. Alors vous pouvez euh, tout simplement euh, avoir une révision. Alors aujourd'hui on va voir euh, la correction de, des activités d'orthographe, euh, la lettre C. Vous pouvez consulter votre manuel passant 1 et aussi je retiens page 63. Alors, la lettre C, transcrit par le son K, le son C et le son C. Le son K, lorsqu'elle est suivie des voyelles comme A, O, U, K, K, Q, un carré, un côté, un cube. Le son K, lorsqu'elle est suivie des consonne comme L ou R et parfois H, comme un cri, une clé, un cœur. Le son C lorsqu'il est suivi des voyelles comme E ou I ou Y, lorsqu'elle porte une CD devant les voyelles comme A ou, o ou U, comme une trace, comme le ciel et le son. Le son lorsqu'il est suivi de la lettre H, comme une chanson. Alors, souligne les mots dans lesquels la lettre C se prononce comme K. Je vais souligner les mots dans lesquels la lettre C se prononce comme K. D'abord, la lecture. Cadeau, cantine, chapeau. Couleur, trace, c'est égal, classe, reçu, tricot, poisson, culotte. On souligne les mots dans lesquels la lettre C se prononce K. Comme l'exemple de cadeau. Tricot, euh, cantine, classe, culotte, euh, couleur, compte. Alors cadeau, tricot, cantine, classe, culotte, couleur et compte. Euh, deuxième activité, ordonne les élèves et écrit les mots. Néma C'est-à-dire cinéma. Ordonnez les syllabes et écrivez les mots. Par exemple, ici, cinéma. Cinéma. Ici, c'est limaçon. Limaçon. Limaçon. Ici, c'est facile. C'est comme nous sur notre chaîne, c'est facile. Facile. Ici, c'est centaine. Santaine. Ici, c'est police, la police. Ici, c'est remplaçant. Remplaçant. Je parle ici du joueur. Les remplaçants. Quels sont produits, la lettre C, dans ces mots, c'est du su, k, ou, s. Quels sont produits, la lettre C, dans ces mots, c'est du su, k, -O s. C'est bien ce, c s. C'est c c l'image. Les maçons, euh, facile. Centaines, police, remplaçons. Alors je trouve ici c'est. Les CD ont été effacés. À toi de les remplacer si nécessaire. Alors il est limace, non. Un garçon, oui. Je dois mettre ici un CD. Une balançoire, je dois mettre ici un CD. Elle est déçue. Alors je dois mettre ici CD. CD ici. Euh, un français, c'est Normalement, lorsque je vois O, oh, se prononce comme co, mais Sidi se prononce comme so. Un garçon, une balançoire, elle est dessus, un commerçant aussi, un français. Dans les mots représentés par les images ci-dessous, on entend le son ch » Par exemple, ici, cheminée, chat, cheval, autruche, cheminée, chat, cheval. Autruche. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette séance de français était vraiment très intéressante pour la plupart des élèves. Suivez avec moi sur notre chaîne Je communique TV, c'est vraiment facile.